Donc, madame Latour, euh, vous êtes de quelle structure Alors, je suis la déléguée générale de la Fédération Addiction. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer qu'est-ce qu'on attend par addiction Quels sont les produits qui, euh, cette notion de dopage, quels sont les produits qu'on peut utiliser <rire> On a cadence à prendre pour nous maintenir en santé et pour maintenir notre performance personnelle. Je vous laisse. Merci beaucoup de cette approche. à propos par rapport au, au, au, au thème. Euh, oui, donc moi je vais essayer, c'est quelque chose de, de très simple parce qu'on euh, est quand même dans une, dans une, dans une histoire en ce qui concerne la question de l'usage de substances qui, est, qui remonte à, à l'histoire de l'humanité. Et je vais essayer de condenser ça et d'expliquer comment les choses en fait, se posent aujourd'hui et se, ont évolué en fait dans... dans dans notre société, vous dire ensuite l'impact que ça a pu avoir, bien évidemment, sur les pratiques d'accompagnement euh, des, des situations, on va dire, euh, d'usage de substances et, et de problématiques de dépendance, et puis revenir euh, plus spécifiquement euh, sur le lien, justement, entre usage de substances et euh, travail. Euh, alors, ce qui est important, c'est aussi de, de, de dire d'où je parle. Euh, parce que ça permet de situer le propos, donc euh, la Fédération Addiction c'est un réseau euh, national en fait euh, d'associations et, et de professionnels qui euh, gèrent des euh, lieux d'accompagnement des personnes donc, qui sont en problématique euh, d'addiction. Donc en gros dans le secteur d'accompagnement euh, pour euh, les, les, les personnes donc, qui ont des problématiques, on a ce qu'on appelle le secteur médico-social qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, qui est le SAPA. On a des centres d'accompagnement à la réduction des risques pour les personnes qui sont en situation d'usage et qui ne souhaitent pas arrêter. On a tout ce qui est autour des consultations jeunes consommateurs, tout ce qui est donc des, de l'appui aux familles et du public jeune. Et on a aussi donc un dispositif sanitaire avec ce qu'on appelle des équipes de liaison hospitalière qui sont en appui des services d'urgence, de l'ensemble des services qui peuvent se poser un certain nombre de questions et de problèmes par rapport à, à, à, à des conduites addictives vis-à-vis -vis de, de, de leurs patients. Et puis on a un pôle, on va dire, de, de professionnels en milieu libéral qui est assez important, les médecins généralistes, mais aussi les pharmaciens, qui ont un rôle tout à fait déterminant aussi dans ce parcours-là. Donc nous, on a un réseau qui avons des acteurs dans l'ensemble de ces trois champs, de façon plus importante dans le médico-social, mais on a beaucoup soutenu la, la, la nécessité d'avoir un espace inter, on va dire, sectoriel. Parce que les, les, les personnes bougent entre ces trois secteurs, avancent entre ces, ces prises en charge une fois à l'hôpital, dans le médico-social ou dans la ville, et puis surtout travailler sur les notions de pluridisciplinarité. Donc on n'est pas gestionnaire, mais notre lieu est un lieu où on peut venir parler ces pratiques professionnelles et bien évidemment avancer collectivement ensemble sur la façon dont on doit les adapter, parce que les usages de substances évoluent énormément, il faut en tant que professionnel qu'on puisse aussi adapter nos pratiques. Et bien sûr, on organise aussi du plaidoyer politique pour dire comment les politiques publiques doivent, euh, doivent avancer. Et c'est sur les questions du monde du travail qu'on vient appliquer depuis pas mal de temps. Donc, encore une fois, pas en intervenant directement en entreprise, mais par la façon dont nos membres et leurs partenaires euh, s'adressent vis-à-vis de nous et réfléchissent avec, avec nous sur ces questions alors, euh, je voulais commencer en définissant la notion d'addiction parce que c'est vrai que très souvent, c'est d'une certaine façon positive, c'est-à-dire que c'est un... un, un un concept ou un mot qui est beaucoup utilisé dans notre langage courant. Maintenant, vous avez même des publicités qui vous disent le polar, attention, vous allez être addict à l'intrigue du polar. Donc, c'est aussi euh, nécessaire de dire qu'est-ce que ça revêt quand on parle de dépendance et d'addiction. Et je vous ai mis en fait ces trois définitions parce qu'elles permettent de comprendre euh, euh, la complexité en fait du processus addictif. C'est-à-dire qu'on voit que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps qui recouvre une dimension comportementale, que euh, c'est euh, finalement une maladie qui a des fonctions et que les usages en fait, de, de drogue, ils apportent des réponses. Ils apportent des réponses euh, du côté, on va dire, du soulagement, du plaisir, et que euh, c'est un processus long dans lequel ensuite on a une perte en fait, de contrôle. Et ce qui devient en fait euh, la solution, ce qui était la solution devient le problème. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que la question des vulnérabilités de la personne et, encore une fois, de la durée d'exposition, bah, ça compte. Euh, et euh, là aussi, ça permet, en termes de représentation sociale, de se rendre compte que tout ne repose pas sur la question de la volonté, que c'est même contradictoire, la question de la volonté, euh, et que euh, les aspects euh, biologiques... Euh, sont à prendre en compte, mais aussi les aspects psy psycho et culturels, et cette notion effectivement du, du, du plaisir, et cette part de risque et de circuit de, de, de, de, de récompense. Alors, quand on regarde la question de, de la place, on va dire, des drogues dans nos sociétés, on est dans quelque chose où, encore une fois, on, dit, on, on le dit souvent et encore souvent, c'est vrai que l'histoire des drogues, elle se confond avec la question de l'histoire des hommes, et que... On a souvent, nous, répété, finalement, qu'il n'y a pas de société sans drogue. Sauf que ces drogues ont pris des places et des, des, des fonctions dans la société différentes, en fonction des, des, des évolutions. D'abord, c'était tout ce qui était autour des rites sacrés, des rites païens, avec ce qu'on entend aussi parler, qui revient un peu sur la question du chamanisme. Et il y avait quelque chose qui permettait, en fait, d'encadrer la façon dont on faisait usage de ces substances qui permettait d'obtenir une dimension de rencontre avec la, la, la, la, la spiritualité. Et puis il y a eu euh, la religion qui est arrivée et qui a pu commencer, elle, à dire, à à nouveau encadrer ces rites-là, commencer à les normer, commencer à les organiser, et commencer à dire qu'est-ce qui était de l'ordre d'usage qui était considéré comme euh, des bons usages, on va dire, euh, et ce qui était euh, du côté euh, des interdits et des, et des mauvais usages et c'est là où on commence à avoir la notion avec les drogues un peu de pharmacon c'est à dire que ces, ces substances elles sont autant euh, du côté on va dire euh, de, de la solution et d'une forme en fait de médicament, de, de bien, et autant du côté du poison et la façon dont on va les positionner et pas simplement de l'ordre de l'impact biologique que ça peut avoir mais de l'ordre de la façon dont on les organise aussi dans la réponse collective et dans la réponse euh, sociétale. Et puis après, il y a eu le grand courant de la question de la médecine et de la loi, qui a elle aussi a commencé à organiser, à classifier euh, les, les substances, entre substances illicites, substances licites. Euh, et puis aujourd'hui, et on va le voir un peu plus, la, la question de la régulation Politique, la façon dont on, dont on encadre les choses, la façon dont on va travailler la question de l'accessibilité du produit, mais aussi, mais aussi la pression économique que peuvent avoir euh, certains distributeurs de certains types de drogues qui peut, elle aussi, euh, avoir un impact sur la façon dont euh, les euh, substances sont perçues ou sont, entre guillemets, euh, euh, accessibles au niveau de, de, de, de, de la société. Donc on voit bien... Euh, euh, dans, euh, dans, dans ce regard, bien évidemment, qui est très très court hein, et que vous pouvez développer, qu'en fait, il euh, y a toujours eu trois types de fonctions qui ont été attribuées sur la, la question des usages de substances. C'est une fonction donc euh, rituelle, religieuse, une fonction sociale, une fonction euh, médicinale et thérapeutique, et puis une fonction aussi euh, édoniste, euh, festive, de, de plaisir et de, et de convivialité. Alors, de la même façon, on voit que euh, dans la façon dont euh, on organise les rituels euh, familiaux, les rituels euh, collectifs, euh, on est dans des choses, là aussi, qui sont soit du domaine, à un moment donné, plus de la contre-culture, c'est-à-dire qu'à une époque, c'était quelque chose où les usages de substances étaient plutôt utilisés dans une dimension de contre-culture, ou aujourd'hui, dans quelque chose qui est plus dans l'air du temps, dans la façon dont on doit se comporter, dans la façon dont on doit fêter ensemble ou collectivement un certain nombre de choses. Alors, nous, on a pas mal travaillé dans le, dans, le, dans, dans le réseau sur l'évolution effectivement de ce contexte et de, et de, et de, cette, de cet environnement. Alors, les, les quatre choses que je vais vous présenter, bien évidemment, c'est des choses qui sont énormément documentées avec différentes disciplines telles qu'elles sont présentées comme ça, ça peut paraître, on va dire, assez réducteur, mais c'est des choses qui permettent non pas d'être dans quelque chose qui est « oulala, là là, c'est très, très très grave ce qui est en train de se passer », mais plutôt dans une compréhension de la modification de notre environnement, parce que si on n'est pas capable de comprendre cette modification, forcément, on va être ensuite, en termes de réponse collective, euh, euh, même de réponse sociale, à côté euh, des enjeux, parce qu'on n'aura pas pris soin d'analyser ces évolutions. Alors, ce qu'on voit de ce changement, c'est qu'il y a une première chose qui est autour de l'estompage en fait, des cadres collectifs. On est dans quelque chose où tout ce qui pouvait, à un moment donné, réguler un peu les comportements collectifs se sont estampés. Et donc, il y a quelque chose qui est en même temps... Euh, tout à fait intéressant parce qu'il y a un sentiment finalement de de liberté, euh, de capacité individuelle à avoir euh, des choix, euh, d'ailleurs très souvent hein, on va être plutôt sur la notion d'individu que de collectivité dans la façon de de communiquer les choses et donc il y a cette part euh, finalement qui est assez euh, euh, vertigineuse dans le côté ben voilà je suis libre, j'ai une capacité finalement d'autonomie etc mais qui d'une autre façon limite ces aspects de régulation collective et peut créer ce sentiment d'angoisse, d'insécurité sociale, qui sont des conditions, on va dire, qui favorisent aussi la question de l'usage de, de, de, de, de substances. La deuxième modification, elle est culturelle. C'est-à-dire qu'il euh, y a de plus en plus d'importances qui ont été prises par la question de l'instantanéité. Vous savez, on vous dit euh, l'intensité, le fait du tout tout de suite, euh, d'avoir de, de, à disposition euh, les choses rapidement. Vous avez aussi, vous savez, les, les, les publicités pour les téléphones portables pendant très longtemps, c'était tout illimité, etc. Donc tout ça, ça fait partie aussi de choses qui, dans la culture euh, collective, rejoignent finalement... Euh, ce que peuvent aussi apporter le recours aux objets d'addiction, de, de, de, de, et le fait d'être dans cette dimension de temporalité du tout, euh, tout de suite, avec aussi donc, cette dimension d'édonisme, de festif, de capacité à, euh, à euh, mettre les choses de, de, de, de façon instantanée. La troisième modification, elle se trouve dans euh, l'appel à être meilleur, c'est-à-dire dans la question de dire finalement, Puisqu'on a la liberté en tant qu'individu hein, et qu'on a les propres capacités individuelles à faire, on est aussi dans cette injonction à être autonome, à être soi-même à être dans euh, euh, la capacité d'être performant, de, de, de ne pas entendre euh, finalement euh, euh, la fatigue. Vous savez souvent sur les boissons énergisantes, pendant un temps les compétitions sportives, elles ont été financées et soutenues par la question du tabac, puis ensuite ça a été régulé par l'État. Et puis après il y a eu un moment les boissons énergisantes dont le message est celui de « n'écoute pas ton corps » et va au-delà des limites de ce que euh, peut, puisque la, la, la boisson par essence même, et quelque chose qui va permettre de dépasser les nuits. Donc c'est ce qu'on appelle, euh, encore une fois, euh, la notion de, de, de dopage. Et là, on voit aussi que, euh, voilà, après euh, plusieurs décennies de services de, de l'utilisation de substances, plus au niveau de la contre-culture, on est dans quelque chose où presque c'est un moyen d'être normal, d'être inscrit dans cette dimension de compétition et de meilleure intégration sociale et professionnelle. Et puis, bien sûr, il y a des déséquilibres, des déséquilibres économiques, des formes, là aussi, de précarisation de, de, de, de vie, qui euh, ajoutent aussi euh, des phénomènes d'exclusion et de, de, de, de difficultés qui sont des ingrédients, encore une fois, à la possibilité euh, d'avoir de, de, recours à des usages de, de, de, de substances. Alors, euh, et tout ça, ça montre aussi la nécessité de prendre en compte la diversité des comportements euh, d'usage qui peuvent se déposer sur, sur différents types euh, d'objets de, de, et de situations. Alors, euh, je vous ai mis ça donc, pour dire qu'encore une fois, euh, tout ça est relativement documenté. Il y a de plus en plus, en fait, de, de, de, de journaux qui s'intéressent à cette question qui ont fait des dossiers en fait, de, de, de fonds là-dessus. Et euh, encore une fois, ce qui est important dans ce que je suis en train de vous dire, c'est euh, d'avoir euh, cette compréhension de la modification, c'est-à-dire que euh, le, nos sociétés modernes sont dans, dans quelque chose qui a modifié la rencontre, l'offre et la demande du recours de ces substances, et euh, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'avoir plusieurs angles d'analyse, pour essayer encore une fois d'un point de vue des régulations collectives et individuelles de d'apporter de, de, des réponses pertinentes. Donc c'est pas euh, on n'est pas dans quelque chose, encore une fois, euh, je voudrais pas que mon propos soit vu comme quelque chose de catastrophiste, etc. C'est plutôt un état des lieux partagés pour regarder où est-ce qu'on en est et comment on peut agir par rapport à ça. Alors là, très rapidement, je vous ai mis ça parce que c'est vrai que quand on parle de ça, on dit oui, mais du coup, on en est où par rapport à ces questions des, des, des, des, des usages Il faut voir que euh, la, la, le, les usages ont eu la plus grande, on va dire, euh, évolution dans les années 2000. Et que là, vous voyez, par exemple, sur la question du tabac ou de l'alcool, qu'on est dans des choses qui, euh, depuis 2000-2017, se sont quand même relativement stabilisés, et même sur le tabac, on est aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux peut-être que ça concerne, vous êtes dans le défi de mois sans tabac, puisqu'on est en train dans le mois de novembre, euh, et que par exemple des campagnes comme celle-ci, avec un certain nombre d'outils qui ont été mis euh, du côté de l'État, comme la régulation, euh, euh, donc euh, l'augmentation du prix, la question du paquet neutre, la question d'une campagne de mobilisation basée sur des dimensions motivationnelles, mais pas uniquement une campagne, avec des relais de proximité vis-à-vis -vis des, des... sont des ingrédients qui sont assez probants et on obtient des baisses de, de, de, de l'usage du tabac. Mmh. Sur l'alcool, ce qu'on va voir, c'est qu'on est aussi dans des modifications d'usage. On était plutôt dans ce qu'on appelle des sociétés entre guillemets, humides, c'est-à-dire où on avait plutôt des usages quotidiens d'alcool. Et là, on est dans quelque chose, allez voir, où on est plutôt dans des usages d'alcoolisation de, de, importants, plutôt dans les week-ends que dans une consommation régulière et journalière. Le cannabis est un des produits sur lequel il y a eu une évolution des usages ces, ces, ces dernières années. Aussi, là encore une fois, on est dans des, dans des proportions qui sont uh, encore des proportions, on va dire, uh, pas énormes en termes de population, mais on voit qu'on a uh, des types aussi de, de, de, de, de, de produits uh, qui sont uh, en, en augmentation, plutôt du côté des stimulants, avec la question de, de, de la cocaïne et de, de l'ecstasy. Euh, donc, ce que je vous disais, en fait, euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que euh, c'est plutôt la façon dont on va faire usage du produit hein, qui, euh, aujourd'hui, est euh, en évolution dans, euh, le, le, le, le, le, en données épidémiologiques et notamment sur les alcoolisations euh, euh, ponctuelles. Alors, là, je vais, faire, je, vais, je vais aller rapidement, parce que je pense que Patricia Courceau va peut-être en reparler euh, tout, tout, tout à l'heure, mais justement, dans le milieu du travail, où est-ce est qu'on en est Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les métiers sont concernés, qu'on euh, est sur, sur une, donc, une tranche d'âge qui est plutôt autour des 18-35, mais surtout, ce qui, euh, moi, ce que je, je, je voulais montrer à travers ça, c'est le fait que... Euh, ce qu'on regarde, c'est que l'emploi est un facteur de protection et que le fait d'être maintenu dans une situation de travail, et donc ça c'est aussi des, des choses qui sont importantes dans la réflexion qu'on a, reste un facteur de protection vis-à-vis -vis de l'usage de, de, de, de substances. Alors, du coup, euh, là je vais faire un, un, un, un petit point sur, finalement, quelles ont été les réponses et comment on a accompagné euh, aussi, hein, du point de vue euh, clinique, euh, le, le, la, la prise en charge donc, des personnes qui rencontraient une difficulté à, avec l'usage de, de, de drogue. Donc on a la loi de 70 qui est une loi donc, en France qui s'est mise en place en 70 qui était euh, du côté ben, soit euh, on va pénaliser l'usage, c'est-à-dire qu'on va dire euh, on va faire une loi qui va dire cet usage il est interdit et donc vous n'avez pas le droit de consommer mais de l'autre côté vous avez la possibilité de vous faire soigner. Euh, et cette, cette, on va dire, cette façon d'organiser les choses qui a permis de construire on va dire, le, le dispositif de soins et, et, et d'accompagnement euh, trouve aujourd'hui euh, ses limites parce qu'on voit bien que par rapport aux évolutions des usages et de tout ce que je viens de vous dire, L'identité ou la possibilité pour les personnes de se, de se sentir par rapport à leurs usages, soit dans une identité délinquante, soit dans une, une, une identité, on va dire, de malade, fait qu'il y a plein de situations qui passent au travers des mailles du filet et qui ne permettent pas finalement pour les personnes de se sentir à un moment donné dans leurs usages, dans la capacité de solliciter une demande d'appui ou dans la capacité de pouvoir aussi parler d'un certain nombre d'usages qui peuvent... Euh, euh, qui peuvent euh, avoir. Alors on était du coup dans un modèle qui était un modèle euh, euh, finalement basé sur la question de la séparation des produits, donc il y avait des postes cures qui étaient mis en place, etc. D'ailleurs, ces lieux euh, s'appelle maintenant les centres thérapeutiques résidentiels et existent toujours parce qu'on en a besoin, le problème c'est pas encore une fois de ne pas travailler là-dessus, le problème c'est euh, de dire quelles sont les nouvelles réponses qu'on veut mettre par rapport à encore une fois une évolution et l'évolution majeure qui a eu lieu dans le domaine des drogues et des addictions, ça a été la question du sida. C'est-à-dire que c'est un autre enjeu de santé qui est venu complètement bousculer en fait, les pratiques des soignants, parce que pendant très longtemps, on était dans quelque chose où finalement, on attendait que la personne soit dans une demande de soins. On attendait que c'était à elle, finalement, d'être dans cette demande de soins. Et puis, quand on a vu qu'il y avait des gens par plusieurs centaines qui étaient en train de mourir, de la question du sida il y a un certain nombre d'associations humanitaires et d'associations d'usagers eux-mêmes concernés qui sont allés bousculer les soignants en disant non mais là euh, on va peut-être pas attendre la demande parce que les gens ils sont en train de mourir donc du coup euh, ce, ce, cette nouvelle façon finalement de, de, de, de concevoir les choses celle qui était de dire ben on peut pas euh, attendre d'avoir une demande de soins pour aller vers euh, les personnes a quand même considérablement euh, changé euh, euh, les pratiques professionnelles et la façon d'organiser, en fait, euh, la réponse vis-à-vis euh, -vis de ça. Et elle a permis, là encore une fois, d'anticiper la rencontre, de ne pas attendre finalement euh, cette fameuse demande de soins ou cette problématique de dépendance très installée pour dire on peut faire plein de choses avant que cette demande s'exprime. On peut surtout faire plein de choses, même si les personnes ne sont pas dans une volonté d'arrêter une totale consommation de substances. Et je vous ai mis des exemples, comme la question des échanges de seringues, la mise en place des médicaments de substitution, qui ne s'est pas fait de façon très simple, mais qui est même aujourd'hui très installée. Et je dirais que sur cet aspect de la réduction des risques, il y a deux choses qui sont assez parlantes, hein, qui sont arrivées récemment. C'est la question de la vape. La VAP est vraiment euh, l'emblème de la capacité des personnes à utiliser euh, euh, un outil en fait, de, ré de, de, de réduction des risques. Parce que ce que nous montre aussi la réduction c'est finalement, ce pas que des outils ou que des techniques, c'est aussi la prise en compte de ce que la personne peut dire et que finalement, elle a aussi une capacité à modifier ses usages à partir du moment où on lui laisse l'espace, entre guillemets, pour pouvoir les parler et les discuter sans prescrire d'emblée euh, ce que doit être finalement l'accompagnement euh, à côté de cette, de cette personne. Donc aujourd'hui, encore une fois, on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle, ou en tout cas on veut tendre dans ce qu'on appelle à des, des approches intégrées, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans des parcours, encore une fois, de paliers ou linéaires, euh, pour vous donner euh, euh, un exemple euh, qui est assez intéressant sur ces approches intégrées, euh, c'est euh, par exemple ce qu'on a mis en place sur euh, tout ce qui est auprès euh, des jeunes qui sont en situation d'errance, si on va dire d'un peu de désaffiliation euh, sociale, et euh, où on est allé vers eux. Et finalement, on a utilisé le travail, non pas comme <rire> une finalité, mais comme un outil d'accompagnement. Ça s'appelle tapage, travail alternatif et la journée d'ailleurs. Patricia Courceau, qui est là, a beaucoup soutenu euh, euh, l'appui de ce dispositif. Pourquoi je vous en parle Vous allez dire que c'est un peu éloigné, mais c'est pour montrer finalement qu'on a été longtemps dans des représentations où il fallait, notamment sur la question de l'accès au travail, que la personne ait réglé ses problématiques d'usage de substances pour pouvoir accéder à la question du travail. Et là, on a inversé finalement la façon de réfléchir à ça et on a dit mais le travail peut être aussi finalement un moyen, donc on, est, on a mis sur des, sur des phases de quelques heures, etc. Il y a tout un accompagnement justement côte à côte avec les personnes dans une approche de réduction des risques, et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et qui remet assez rapidement finalement ces jeunes dans un parcours d'accompagnement de, de, au niveau santé et même au niveau de, de, de, de l'instruction. Donc si on résume, et là encore une fois de façon forcément assez schématique et caricaturale, mais on a été finalement dans l'histoire, dans un premier modèle de, de maladie qui était le modèle monovarié, c'est-à-dire en gros c'est le produit qui fait la question du, du, de, du toxicomane ou de... de, de de la dépendance. Le second modèle qui est finalement cette question là, elle rejoint la vulnérabilité de certaines personnes. Est-ce que un peu on a vu, c'est-à-dire soit on est victime de ces questions-là, soit on est coupable de la façon de faire, de faire usage. Et aujourd'hui on est vraiment dans ce modèle multivarié, c'est-à-dire qu'on voit bien dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'on est dans la rencontre d'une personne, d'un produit et d'un environnement et que c'est ces trois dimensions-là, en fait, qu'il faut prendre en compte quand on parle d'usage de, de substances. La deuxième chose par rapport à ce que je vous ai dit, c'est que, comme vous l'avez vu, l'addiction, c'est le temps, c'est un processus long. Et donc, si on ne s'intéresse et si on ne parle que d'addiction, on passe à côté de tous les autres usages, qui sont encore une fois simples ou à risque ou d'abus, etc., et ça nous empêche, finalement, de voir un certain nombre de choses si on ne s'intéresse qu'à la question de, des addictions ou de la décompte. Alors, sur travail et, et, et addiction, il faut que je fasse attention à l'heure. Je suis encore dans le temps. Euh, euh, on a commencé, justement, à euh, interroger euh, cette question-là euh, avec euh, euh, Aditra, qui est notre association, et d'autres partenaires, et aussi en lien avec, euh, avec euh, les pouvoirs publics. Pour dire, finalement, euh, ce modèle de prévention qui euh, est sur des approches assez euh, individuelles, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder les choses euh, d'une autre façon, d'une façon plus globale Et est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, euh, euh, aller plus dans l'analyse du travail réel, de la façon dont les usages de produits existent, et de comprendre, en fait, dans cet environnement, le sens de ces consommations parce qu'on trouvait que la question du, du lien, parce que tout ce que je vous dis sur l'environnement, pourquoi dans pour les questions de travail cet environnement de travail ne serait pas interrogé comme on peut l'interroger dans d'autres environnements Et c'était un des pans euh, qui nous semblait euh, euh, important et intéressant dans un euh, finalement euh, milieu de vie dont euh, il occupe une grande partie de notre vie et où même si c'est en train de changer, et grâce à vous et grâce à, la jo à ces journées que vous organisez. Euh, pendant longtemps, on n'avait pas de données très précises, c'était quelque chose qui était très tabou, dont on en, on en parlait très très peu. Et donc, c'est aussi ces conjonctions finalement d'action des uns et des autres qui fait qu'aujourd'hui, on a les moyens euh, de pouvoir y réfléchir euh, ensemble. Alors... Là, très brièvement, j'ai mis effectivement, donc euh, parce qu'on commence à voir aujourd'hui un certain nombre de, de, de, de, de travaux qui nous permettent de regarder justement les fonctions professionnelles des, des, des, des, des, des, des usages, et de voir, là aussi, euh, que pour les personnes, les usages qu'elles peuvent faire peuvent avoir cette... Voilà, cette fonction de tenir, de calmer, d'améliorer, de dormir, d'oublier, d'entretenir la convivialité, de décompresser, de se présenter, de se reconnaître. Et que, voilà, tous ces aimants-là sont l'ensemble des composantes de la façon dont euh, les usages occupent une fonction euh, dans, euh, dans le monde professionnel. Alors là, je vous ai mis ça parce que, en reprenant, parce que c'était des, des, des, des petits... Euh, exercices qu'on avait pu faire dans le cadre justement d'un séminaire collaboratif dans, dans un environnement de, de, de, de travail qui sont intéressants pour voir comment il y a des choses justement qu'on peut analyser hein, du côté de l'impact de, de, de l'organisation du, du, du travail et de voir que si on interroge certaines choses, il y a des choses qui sont tout à fait euh, possibles à, à, à prendre en compte euh, globalement pour avoir, on dira, on dira, un environnement beaucoup plus favorable en termes de, de conditions de, de, de travail. Alors, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, poser la question du lien entre organisation de travail et usage de substances, c'est quelque chose qui est posé, c'est quelque chose qui est établi. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la façon dont une fois qu'on a posé ça, la façon dont on peut organiser finalement ces réponses-là. Ok, on dit ça, on dit qu'il y a ça, mais comment on se donne les moyens de continuer à l'analyser et surtout comment on se donne les moyens, finalement, collectivement, de pouvoir euh, finalement retrouver une forme de, de, de pouvoir d'agir Parce qu'il y a en tant que salarié, le fait de dire ben, « je suis moi-même dans ces types de, de choses, comment je me, je me projette vis-à-vis -vis de ça ?» Je vois des collègues qui sont là-dedans, euh, comment je peux discuter d'un certain nombre de choses. Je, je, je suis en position de responsabilité dans une entreprise et moi j'ai quand même des enjeux de sécurité, etc. Donc comment je me dépatouille vis-à-vis de ça Je suis une organisation de représentation des, des professionnels, qu'est-ce que je fais d'un certain nombre de choses qui me sont déposées Je suis médecin du travail, euh, comment je travaille vis-à-vis -vis de ça et comment je travaille avec mon environnement Donc. Euh, L'enjeu, ce n'est pas aujourd'hui de dire, euh, il faut tout enlever, et quand on parle de ça, les approches qu'on a eues de prévention, qui sont plus euh, sur, euh, encore une fois, des approches individuelles, où on va travailler, on va dire, on va voir ce qu'est la personne, comment on repère la personne, comment on l'accompagne dans un processus individuel d'accompagnement. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus faire ça. Il s'agit de dire aujourd'hui que ces dimensions-là, elles ne sont pas suffisantes, et qu'il faut avoir une approche aussi global de ça et qu'il faut qu'on arrive à avoir une prévention, on va dire, collective qui passe par l'ensemble des parties prenantes que je viens de citer et pour lesquelles chacun a un rôle euh, à jouer. Alors moi, ce que je, je, je voulais vous présenter en, en conclusion de, de, de, de mon intervention, c'est que euh, clairement, du côté des soignants, on a encore beaucoup de travail à faire. Par exemple, on est dans une, dans une, dans une recherche-action, euh, en ce moment, euh, avec l'appui de l'association Aditra et du fonds de la naCT sur le fait qu'on on, on a décidé, finalement, de travailler avec huit euh, environnements de travail. Quatre qui sont les environnements de travail, dans la pêche, dans les transports, euh, euh, voilà, on va dire, euh, non-soignants, euh, non et quatre autres, qui sont des centres de soins et d'accompagnement de prévention en addictologie. Parce qu'on a voulu justement faire en sorte qu'on ne mette pas d'un côté le monde du travail et ceux qui viennent intervenir dans le monde du travail. Parce que finalement, ceux qui interviennent aussi dans le monde du travail, ils sont eux-mêmes dans une position d'employeur, et que ça nous paraissait intéressant en termes de réflexivité, de regarder comment les choses étaient vues du point de vue de l'employeur, quel que soit l'employeur, et comment, justement, on pouvait réussir à co-construire euh, des référentiels de travail, des outils d'intervention, ça. Et ben, on voit que ces questions-là, elles sont aussi taboues et compliquées dans le domaine de, de, de, des addictions, en tant qu'employeur, à interroger et à questionner. Donc, c'est quelque chose qui, encore une fois, on a un enjeu aujourd'hui. Chacun a une lecture et une capacité d'apporter... Euh, quelque chose dans la réponse. C'est-à-dire que si, et pourquoi je vous ai mis ça, parce que ça c'est ce qu'on a fait dans la démarche d'intervention précoce, qu'on a beaucoup construit et consolidé ces dernières années, avec les professionnels des consultations jeunes consommateurs. Et cette démarche-là, elle est aussi tout à fait intéressante par rapport au sujet qui nous occupe. Pourquoi parce que quand on a commencé à s'interroger sur les consommations de, de, de, de, de substances des jeunes, qui sont pour la plupart ils disent oh, « non mais Attendez, moi j'ai aucun problème avec ça. Jamais, je veux dire, un jeune adolescent va, va frapper à la porte d'une consultation pour un jeune consommateur pour dire j'ai un problème. Donc on est dans quelque chose où on était d'abord dans une dimension où c'était plutôt le milieu scolaire ou la protection judiciaire de la jeunesse ou des, des dispositifs qui venaient nous voir et qui disaient ouh là là on a des problèmes, venez venez parce qu'il nous faut un spécialiste pour régler cette question là. Et puis finalement, en se mettant autour de la table, on a dit, mais le spécialiste, il peut apporter une compétence, il a un regard sur ce qui se passe, mais ce qui se passe dans l'environnement et ce que vous, vous êtes au quotidien, vous avez aussi un apport et un regard et une connaissance qui doit nous permettre de co-construire. Je dirais que de la même façon, il faut qu'on arrive, et c'est l'objet de cette rencontre, à s'appuyer sur la, clin la clinique du travail, sur la clinique des addictions, sur toutes les compétences que vous avez pour aujourd'hui, avoir l'enjeu de travailler, non pas uniquement sur les dimensions de repérage et de prise en charge, c'est-à-dire aujourd'hui d'être dans quelque chose qui peut-être se situe, entre guillemets, dans le haut de la pyramide, mais de savoir que tout ce qu'on pourra faire sur ces dynamiques collectives, ces capacités à interroger collectivement les choses, et non plus d'être dans la question, on va dire, de l'individu, de la norme et du risque, mais d'être plutôt dans la question de l'usage de la santé et du quotidien de travail, seront des facteurs de protection et aussi de régulation collective euh, des usages dans le monde dans, dans, dans du travail. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Les premières questions sont plus difficiles. Question. Merci beaucoup parce que vous avez nous avez bien éclairé qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'addiction et ce côté ambivalent de la société, un peu comme on a, envie, dit le travail change parce que le monde change et vous avez bien fait le lien que. Du coup, c'est aussi une question que l'on doit travailler dans le monde du travail. Hein. Vous parlez de l'environnement, et l'environnement du travail, c'est un des environnement. Moi, ce que je retiens quand même de votre intervention, c'est que c'est difficile, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un tabou, c'est que... Euh, dans le monde de la société, on est quand même sur le côté convivial, plutôt chouette, de ce que ça peut apporter. Mais le côté obscur, on ne veut pas trop le regarder, que c'est aussi un enjeu de société. Et quand on est du côté obscur, on dit toujours que c'est à côté livre. C'est de ça. Et euh, du coup, on a peut-être des choses à faire aussi au milieu du travail. Je Merci beaucoup. Je vous, en beaucoup en bien. Merci. vous pouvez intervenir quand vous voulez sur les autres questions. On, on se permettra de solliciter.